Bonjour, je suis Mekoné, spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Alors nous sommes dans la section marketing du cabinet AMP, section dans laquelle je partage avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces pour les PME. Aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur un thème. La plupart des clients qui se disent « je suis intéressé, je veux prendre le produit, mais je vous reviens » et qui ne reviennent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi est-ce que ce phénomène va se produit ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est beaucoup sollicité de l'extérieur. Les clients sont dans une famille, ils ont des sollicitations de la famille, ils ont eux-mêmes leurs propres besoins, ils ont d'autres commerçants qui les sollicitent au quotidien et tout cela. Ce qui fait qu'ils n'ont pas toujours à l'esprit qu'ils ont un rendez-vous, qu'ils doivent vous rappeler et tout ça. Donc c'est vous en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, qui devez faire en sorte de maintenir le contact avec le prospect, justement, parce que c'est dans votre intérêt, c'est vous qui voulez vendre en fait le produit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour garder ce contact là ou bien faire acheter le client lorsqu'il doit vous revenir, qu'il est parti et tout ça? Alors il y a deux éléments que vous pouvez faire. Premier élément, c'est d'appliquer ce qu'on appelle l'appel à l'urgence. L'appel à l'urgence, à ne pas confondre avec l'appel à l'action. L'appel à l'urgence, en fait, c'est une stratégie qui consiste à mettre la pression au client pour qu'il puisse décider d'acheter maintenant. En fait, cette stratégie-là, elle fonctionne simplement à la fin de la négociation, lorsqu'on est sûr que le client est vraiment intéressé. Cas concret, vous vendez un appareil photo, le client est rentré dans votre magasin, il a négocié, il a testé, ça lui plaît. Et au moment de passer à l'achat, à la conclusion de la vente, le client vous dit, bon, je reviens, j'ai un cousin à côté, je vais le voir. Bien, je vous reviens pour faire d'autres achats de marché. Et quand je reviens, je proche. Ce qu'il faut faire en ce moment, c'est d'appliquer l'appel à l'urgence. Donc, l'appel à l'urgence n'a pas d'effet au début de la vente. C'est-à-dire, on ne sait pas encore le client est intéressé ou pas. On applique l'appel à l'urgence. n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est au niveau où le client est déjà sûr qu'il veut le produit et il veut désister. Là, on applique l'appel à l'urgence. En quoi est-ce que ça consiste concrètement L'appel à l'urgence consiste à manipuler deux instincts chez l'être humain. Donc, on manipule la peur de perdre chez lui et on manipule l'avidité de gain. Ça veut dire quoi concrètement Alors, la peur de perdre, c'est quoi Le client, il veut le produit, notamment l'appareil photo dont on vient de parler tout à l'heure. Donc, on va dire au client que l'appareil que vous avez décidé d'acheter, avec les caractéristiques, bien entendu, cet appareil-là, il en reste seulement un exemplaire. Il y a eu beaucoup de demandes aujourd'hui. Les gens ne sont pas encore venus. Donc, j'attends en fait celui qui va prendre. Donc, si vous allez, il y a mais il risque que quelqu'un d'autre achète le produit. Voilà, donc, c'est à vous de savoir simuler cette meilleure approche -là et l'appliquer, la tester pendant longtemps jusqu'à trouver la meilleure formulation et puis garder cette formulation. Donc, ça, c'est l'aspect manipulation de la peur de perdre du client. Deuxième élément qu'on manipule dans l'appel à l'urgence, c'est l'avidité du gay. Alors, à l'opposé de la peur de perdre, on va donner un avantage supplémentaire au client-là pour lui dire que s'il achète maintenant, il bénéficie en fait de cet avantage -là. Notre exemple précédent, vous voulez l'appareil photo qui fait en même temps des vidéos si vous achetez l'appareil photo maintenant, je vous donne en bonus un trépied. Donc le client en fait, il s'est dit, bon, même si je reviens après, j'aurai l'appareil photo, 7 mais je pas aussi le trépied. Et pour que cela puisse bien fonctionner, il faut attribuer une valeur financière au trépied. Donc dans la tête du client, il s'est dit, bon, ça fait une remise en fait de 10 000 francs, donc euh, mieux vaut acheter maintenant, que de venir acheter plus tard. Et puis il faut signifier au client que s'il revient plus tard, il n'aura pas en fait ce bonus-là. Voilà, donc ça c'est l'avidité du gain que vous allez manipuler chez lui. Ça, c'est ce qui concerne l'appel à l'urgence pour presser le client quand il vous dit je reviens et qu'il ne revient pas ou bien qu'il va partir, vous avez peur en fait de perdre la vente. Deuxième stratégie qu'il faut utiliser, si le client décide quand même de partir, il faut faire ce qu'on appelle un suivi client. Le suivi client, c'est une stratégie qui consiste à garder le contact permanent avec votre prospect pour qu'il vienne acheter chez vous lorsqu'il aura pris en fait. Sa décision définitive d'achat. Généralement, lorsque le client il est intéressé et que l'argent ne suffit pas, ça arrive. Beaucoup de vendeurs ne tiennent pas compte de ça, malheureusement. Le client n'a pas la totalité du montant. Donc, je peux décider de dire Bon, allez-y, quand vous aurez la totalité du montant, vous allez revenir. Donc, là, je garde le contact du client, je vais faire ce qu'on appelle le suivi client. Je vais lui envoyer des conseils réguliers, je vais garder le contact avec lui pour ne pas qu'il m'oublie jusqu'à ce qu'il puisse se tourner vers moi lorsqu'il aura besoin de mon produit. Voilà. Cette stratégie-là, qui est le suivi également, permet d'éliminer beaucoup d'autres objections qui font que le client n'achète pas sur le champ. La semaine dernière, même il y a une client qui s'inscrit à notre programme d'accompagnement d'entrepreneuriat, elle m'a dit qu'elle suit le cabinet depuis 2015. Si vous imaginez 2015, elle aurait pu acheter chez que quelqu'un d'autre. Mais simplement à cause de notre contacticiel, qu'on appelle encore l'autorépondeur, qui lui envoie régulièrement des messages, pour ne pas qu'elle nous oublie, des conseils utiles, elle se tourne vers nous en fait, aujourd'hui, au moment où elle peut acheter. Et à l'époque, peut-être qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter une telle formation, mais elle s'est inscrite à notre programme d'accompagnement d'entrepreneuriat. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les clients qui vous disent je suis intéressé, je vais vous revenir ou bien pour ceux qui pensent que le client, lorsqu'il vous dit je vais vous rappeler qu'il ne rappelle jamais ce qu'il faut faire, il faut appliquer deux techniques Un, L'appel à l'urgence qui consiste à manipuler deux instincts chez l'être humain l'avidité du gain et la peur de perdre On applique ça en fin de séquence de vente c'est-à-dire au moment où on doit conclure la vente Ou encore de faire le suivi pour pouvoir éliminer toutes les autres objections qui vont se présenter à vous au cours de la vente Donc, je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que si vous voulez attirer des dizaines de clients tous les jours sans les forcer ni courir après eux, je vous recommande de télécharger gratuitement les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Lorsque vous cliquez sur le lien, un formulaire va s'afficher. Vous remplissez le formulaire avec votre nom et votre email. Lorsque vous allez remplir, vous allez recevoir un premier mail qui demande si c'est vraiment vous qui avez fait la demande des livres. Vous cliquez sur le lien à l'intérieur pour confirmer. Après cette confirmation-là, vous serez redirigé vers le livre et pour le télécharger. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye